Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des astres 10, c'est Zéna Et voici les prévisions du Sagittaire pour le mois de juin 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois de juin. Donc le mois de juin sera un peu délicat pour nous tous. La première partie sera démarquée par l'éclipse lunaire qui aura lieu dans le Sagittaire, qui correspond, le Sagittaire, à la largesse de vue, l'expansion, l'aventure et l'audace. L'éclipse lunaire, dans ce signe faisant des aspects très délicats avec Mars et Neptune, ainsi qu'avec Vénus qui rétrograde, va nous rendre très ou peut-être trop audacieux ou aventuriers. Nous pourrions voir les choses plus grosses qu'elles ne le sont, en réalité, et devenir vulnérables à la fraude et la malveillance et à la prise des décisions hâtives non calculées. C'est pour cela, durant ce mois, il ne faut pas être trop hâtif à prendre des décisions, que ce soit au niveau de nos relations ou nos finances. Surtout que le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation, alors prenons cette période pour l'évaluation ou la réévaluation de certains aspects qui pourraient refaire surface de notre passé, surtout que Vénus est rétrograde maintenant. Pour vous, chers Sagittaires, l'éclipse lunaire aura lieu dans votre signe, faisant des aspects délicats avec votre septième maison et votre huitième maison. À partir de maintenant, chers Sagittaires, et jusqu'à la fin de l'année prochaine, vous allez commencer à éliminer certains aspects de votre vie qui constituent pour vous des fardeaux qui vous retiennent. Donc, d'ici la fin de l'année 2021, vous allez travailler sur ces aspects. Cela pourrait s'agir des relations, des mauvaises habitudes, ou un mauvais régime alimentaire. Vous pourriez même désirer changer votre, votre, votre apparence euh, et la manière dont vous apparaissez aux autres. Donc, vous pourriez apporter beaucoup de changements d'ici la fin 2021. Vénus qui rétrograde dans votre, dans votre maison de relations pourrait vous faire revoir des vieilles relations dans votre vie, des relations avec lesquelles la connexion était interrompue depuis plus que 9 ans. Donc, vous pourriez revoir ces relations, ces vieilles relations dans votre vie et vous pourriez les réévaluer présentement si vous pouvez continuer à les avoir ou il faut les, les éliminer une fois pour tout. Durant tout le mois de juin, vous devez porter une attention particulière aux accidents chez vous, dans votre foyer. Par exemple, le feu la manipulation des objets pointus, les coteaux, l'électricité. Si vous aviez des petits-enfants à la maison, il faut aussi porter une attention particulière. Par exemple, ne pas laisser de l'eau chaude à leur portée ou à la portée de leurs mains ou les produits chimiques de nettoyage à la portée de leurs mains. Donc, il faut absolument porter une attention particulière aux accidents domestiques. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation et le 21 juin, une nouvelle lune et une éclipse solaire auront lieu dans votre huitième maison. Mercure qui rétrograde va faire la lumière sur des vieilles craintes ou peur en des, vieilles, des vieilles peurs enfouies qui pourraient refaire surface maintenant. Des craintes qui concerneraient votre santé ou la santé d'un membre de votre famille. Surtout la mère. Si vous ou un membre de votre famille était en train, euh, en traitement par exemple, euh, qui pourrait être depuis un an et demi ou deux ans, maintenant vous allez commencer à voir les résultats de ces traitements. Vous pourriez aussi, et d'ici six mois, recevoir de l'information qui était discrète pour vous mais qui serait révélé maintenant et qui sera fortement euh, utile, fort utile pour vous maintenant, surtout au niveau de votre profession ou votre emploi. Cette information pourrait aussi concerner un emploi que vous occupiez auparavant, donc que vous aviez quitté. L'éclipse solaire est un nouveau début qui va avoir six mois pour se réaliser. Donc vous avez six mois pour travailler sur un nouveau début. Mais aussi, durant ces mêmes six mois, Mars sera dans votre cinquième maison dans le bélier, chez lui, en pleine puissance. Le bélier, c'est un signe de feu comme vous, est très favorable pour vous. Le séjour, le séjour de Mars dans cette maison, durant les six mois euh, après l'éclipse solaire, est une excellente nouvelle pour vous. Mars dans cette maison va vous aider à réussir dans toutes les initiatives que vous allez entreprendre. Mars aussi dans cette maison est une excellente nouvelle pour les célibataires et aussi pour ceux parmi vous qui veulent avoir des enfants, donc qui veulent, qui essayent de tomber enceinte. Donc vous avez six mois de séjour de Mars dans le bélier. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.